J'ai décidé de nettoyer le fleuve Héros. <rire> J'ai décidé de contribuer à nettoyer le fleuve <rire> Si demain euh, l'être humain a pris conscience que tous les déchets jetés dans la nature ont une valeur, et eh ben là on, on aura. Je pense qu'on aura fait un énorme pas en avant pour euh, changer cette mentalité. Quoi. J'ai décidé euh, de rendre euh, la carte postale du fleuve d'agir sur l'environnement euh, pour changer les mentalités. Il y a vraiment une urgence sur euh, le plan euh, des, des déchets. L'association euh, a été créée pour euh, dépouler ce fleuve héros, euh, sensibiliser les gens. L'objectif, c'est d'organiser un événement tous les mois, inciter les gens à avoir le réflexe, de, de, de prendre soin de la nature et puis euh, surtout euh, avoir le, le, le, le bon sens de la vie. quoi On arpente le, le fleuve Hérault sur ses rives à pied, donc l'hiver, et euh, en canoë l'été. Ces déchets sont triés euh, pour être euh, mis dans le circuit du recyclage et euh, certains déchets sont gardés pour justement les revaloriser pour que l'association puisse vivre sur ces déchets, puisque un déchet, ça a une valeur. l'association euh, a remis en valeur euh, la ferraille euh, et euh, la canette euh, aluminium. On travaille en partenariat avec une association euh, que je vais nommer, parce qu'il faut la nommer, c'est Canette Partage, qui euh, élabore sur la collecte des canettes aluminium pour euh, financer un projet sur l'aide assistance aux personnes malades. C'est une association qui, qui mérite d'être connue parce que euh, voilà, c'est humain. Quoi. À partir d'un déchet, on arrive à aider euh, des personnes. On va signer une convention avec le Saint-Thomas. Et euh, du coup, tous nos, tous nos déchets vont être revalorisés avec le Saint-Thomas. Le Saint-Thomas, en contrepartie, nous reverse une certaine somme des déchets qui ont été euh, euh, remis dans le cycle du recyclage. Et après, cette somme d'argent, il y a 50-50. 50%, -50. 50 pour l'association et 50% pour Canet partage. Pour donner des chiffres comme ça, euh, l'an dernier, on a récolté 14 tonnes de déchets sur 12 jours depuis 2015 c'est un total de 23 tonnes de déchets. Et on a retiré euh, 383 pneus en espace de 3 ans. De la ferraille, du plastique, euh, du textile, euh... enfin voilà tout ce que l'homme ne veut plus en fait. Hein. Ce qui nous encourage en tout cas, c'est que il euh, y a certaines zones qui ont été dépolluées il y a deux ans et qui, qui restent propres à l'heure d'aujourd'hui. C'est Portions de fleuves sont laissées à l'abandon et on, on sollicite les mairies pour qu'ils viennent nous aider parce que quelque part, on fait un peu leur travail. Ça leur a mis euh, le pied à l'étrier. Donc du coup, euh, on a été aidé euh, financièrement par la Comité de communes des Cévenegans Genoises et Suménoises. À l'heure actuelle, l'association comprend 143 adhérents. Il y a eu une participation de 654 heures sur plusieurs secteurs du fleuve Héro. On travaille sur 12 km à l'heure actuelle depuis trois ans. Ce qui est positif dans nos actions, c'est que on arrive à l'heure actuelle de sensibiliser davantage des Roltais qui viennent découvrir euh, nos activités. C'est positif, pourquoi Parce qu'à chaque événement, on recrute euh, énormément de nouveaux adhérents, ce qui motive d'ailleurs euh, nos engagements. Sur ces événements, bah, c'est chaleureux, convivial, accueillant, euh, on offre le petit déjeuner, euh, euh, parfois on organise même le, le repas du midi. Euh, après, on fait un petit apéro euh, euh, amical en euh, fin d'activité. Ce qui est sympa dans ces événements, c'est qu'il euh, euh, y a des milieux professionnels de, qui arrivent de, de, de partout, quoi, complètement diverses, et euh, des, des façons de voir les choses différemment. différemment pardon. Et du coup, il euh, ben, y a beaucoup de partage et de solutions euh, et des alternatives pour euh, bah, essayer d'améliorer un peu euh, le quotidien de la nature. Moi, ce qui m'a motivé, voilà, si je suis papa d'une un, petite fille de 10 ans, euh, j'ai 43 ans, il me reste peut-être encore 30-40 ans à vivre, et euh, j'ai pas envie de, euh, de, de partir sans rien faire, en fait. Je pense que tout le monde a une mission dans sa vie, euh, et moi, la mienne, bah, c'est celle-ci, voilà. Je suis un citoyen euh, du monde, et euh, qui, qui se préoccupe de son environnement euh, parce que euh, il, il faut rassembler le peuple euh, pour euh, essayer de travailler ensemble et d'élaborer euh, sur des nouvelles directives. Ça me permet de, de me regarder tous les matins à face une glace, de me dire euh, « on va avancer du bon pied hein, ». L'association s'appelle « Partons du bon pied <rire> ». Donc c'est un matin, je me suis levé, et puis je dis, bah tiens, là, je vais partir du bon pied ce matin, et puis c'est comme ça que c'est venu. Et euh, tous les matins, quand je me lève, euh, ben, je lève la tête, je regarde le soleil, et là je me dis, euh, bah tiens, il faut que je fasse ça aujourd'hui. Pour elle, pour nous. Je me bats pas pour la planète, je me bats pour l'espèce humaine. Parce que la planète, en fin de compte, elle est là depuis euh, des milliards d'années, et elle a jamais eu besoin de nous pour vivre. Donc du coup, euh, vu que je suis battant et que je lâche rien, euh, J'ai le sens chaud <rire> et euh, je me laisse pas faire. Et euh, quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Euh, même s'il faut passer par euh, la porte de gauche, la porte d'en haut, la porte d'en bas, euh, ben, je fonce et puis, euh, et puis on essaye de se faire entendre. Tous les ans, on a, des, on a la montée des eaux, le, donc les pluies Sevenolles qui nous ramènent des déchets euh, de plus en plus, euh, des décharges historiques. Hein. Ces décharges historiques, hein, dites historiques, parce que euh, maintenant, on n'a plus le droit de, de diverser des déchets dans ces, dans ces sites hein, qui ont servi euh, euh, beaucoup à, à se débarrasser de, de produits et euh, de, de déchets divers et polluants euh, qui ont été enfouis pour la plupart d'autres incinérés. Pour tout ce qui est déchets euh, qui n'a pas été incinéré, ben, ça se retrouve euh, dans nos cours d'eau. Et nos cours d'eau euh, finissent euh, dans les mers, dans les océans, et vont contribuer à, à cette pollution que tout le monde connaît à l'heure actuelle, du 7e continent, on en parle assez. Ben, ça m'a un peu révolté, quoi, parce que euh, euh, en tant que kayakiste, euh, utilisateur de l'eau, euh, ben, des fois je suis dans les bouteilles en plastique. Hein, dans les polystyrènes ou ça, et quand je voyais ces cours d'eau qui étaient délaissés à la merci de la nature, je me suis dit bah ouais, bah, il faut qu'on l'aide et puis il faut aider les pouvoirs publics parce que les communes sont, ont très peu de, de moyens financiers pour aller envoyer leurs services techniques sur leurs communes. Ce fleuve Hérault, ben, je me suis rendu compte qu'il n'y ben, avait pas que les plastiques, il n'y avait pas que des pneus, il n'y avait pas que les encombrants. Il y avait notamment euh, des problèmes d'engrais de, euh, euh, sur les, sur les, les parties euh, agricoles, on va dire. Tout ce qui est oignons, les vignes, euh, euh, ben, tout ce qui, toutes les exploitations au bord du fleuve Hérault euh, sont sollicitées à, à pomper. Dans le fleuve Et après, ensuite, euh, euh, et on a une balance des produits, euh, des pesticides, etc. Euh, et euh, c'est une pollution qu'on ne voit pas directement euh, à l'œil nu. On peut constater euh, assez rapidement sur le biotope parce que le biotope euh, va changer euh, tous les 10 mètres. Quoi. Et euh, on voit que la faune euh, s'adapte à cette pollution, essaye de surmonter ce qu'on lui, qu qu lui inflige J'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de mon argent personnel, en fait. Ça, je le dis parce que euh, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il euh, n'y a pas beaucoup de monde euh, qui irait mettre euh, leur propre argent dans, dans, dans un tel projet. Au début, c'était entièrement bénévole, quoi. Euh, même encore aujourd'hui. Hein, je travaille bénévolement au sein de l'association. Il euh, n'y a aucun salarié, euh, on est tous des bénévoles. Le plus dur, c'est tout ce qui est administration. Voilà ma, ma difficulté, c'était plus l'administration. C'est la première fois que, que je crée une asso. Et bon, bah, ça n'a pas été très, très, très euh, difficile. Hein. Mais il fallait juste faire le premier pas. Je suis un homme de terrain, je ne suis pas un homme de bureau. J'ai commencé tout seul. Euh, je, je ramassais mes déchets avec mon canoë et puis euh, la difficulté, ça a été d'évacuer ces déchets, quoi. Parce qu'il y en a tellement qu'on euh, ne peut pas y arriver tout seul. Il a fallu euh, monter une association pour pouvoir travailler avec les services publics, se faire entendre, se faire aider financièrement, matériellement. Tout ça, c'est très lourd à porter, et euh, des fois, on n'endort pas la nuit. Même si euh, on ne se donne pas autant de responsabilités. Mais ne serait-ce qu'une petite responsabilité, des fois, euh, on, on a du mal à... À, à se projeter un peu euh, sur les conséquences qui peut y avoir. Ah, J'en ai pas rencontré beaucoup en fait. <rire> je cherche, mais je, je n'ai pas rencontré beaucoup. Euh, pourquoi je dis ça Parce que les difficultés, en fait, c'est tous les jours qu'on tous les jours on rencontre des difficultés. Et il euh, y a toujours. Euh, il y a toujours la résolution de ce problème. Je pense que bah, il faut se lancer. Voilà. Il faut faire un premier pas. Le message à faire passer pour les gens qui veulent faire la même chose que moi, euh, je dirais que ben Il faut commencer à petit à petit à se mobiliser, même si c'est un acte magnifique, euh, beau, euh, encourageant. Euh, ouais, il faut du punch quoi. Hein, il... Je pense qu'il faut il faut mettre le nez dans les déchets pour euh, se, rendre, se rendre compte un peu de, euh, de, de, de, cette, de cette urgence qu'il y a. <musique> je qui fais mes courses chez des artisans euh, je sollicite euh, euh, le petit commerçant euh, et, euh, dessus ça je fais attention à ce que j'achète en fait euh, je vais pas acheter des produits suremballés. Euh, je vais faire attention euh, aussi à la provenance de mon produit comment il a été fabriqué dans quelles, euh, dans quelles circonstances et est ce qu'il y a des pesticides est ce qu'il y a des produits à l'intérieur euh, donc du coup euh, c'est c'est une autre mentalité de, de pouvoir d'achat Adolescent, <coughs> j'ai bassiné mes parents pour faire du canoë-kayak en région Île-de-France. Et à partir de 7 ans, j'ai commencé à naviguer sur beaucoup de rivières en parcourant tous ces cours d'eau à travers la France parce que je faisais de la compétition, donc on était tout le temps en déplacement. Euh, et en descendant ces rivières euh, sur les entraînements, sur les compétitions, je me suis aperçu que bon, bah, il y avait euh, de la pollution euh, qui était là. On voyait une pollution de tout genre, quoi, euh, parce qu'avant, il n'y avait pas de déchetterie, hein, donc le recyclage n'existait pas. Toutes les communes avaient son petit trou euh, pour mettre ses déchets. Puis je commençais à m'amuser euh, à récolter quelques déchets dans mon, dans mon kayak. Quand je suis arrivé dans la région en 2000, euh, j'ai voulu. Euh, euh, voir euh, l'impact de ces déchets sur le fleuve héros et euh, donc je suis parti sur un périple pendant neuf jours, neuf étapes de Gange, donc qui est entre la limite du Gard et de l'Hérault, pour descendre ce fleuve euh, et euh, voir ce qui s'y trouvait quoi avec la faune, la flore et euh, ces déchets que l'homme a, a laissé euh, à la merci de la nature. Ben J'ai voulu tirer la, la, la sonnette d'alarme hein, euh, euh, en créant une association en fait. Hein. Euh, avant de créer l'association, j'ai participé à des, euh, à des événements, à des journées euh, à des journées éco-citoyenneté. Ça m'a encouragé justement à faire la même chose en, sur le fleuve en amont pour bah, justement commencer cette dépollution à la source du fleuve Héro. Et à l'heure actuelle, on est parti sur d'autres directives. On veut élaborer et travailler avec les écoles et les centres de loisirs pour justement informer euh, cette jeunesse euh, qui... qui va grandir dans ce, dans ce foutu merdier. <rire> bah pour sensibiliser les plus jeunes, quoi, parce que c'est eux qui ont l'avenir entre leurs mains. Il n'y a qu'eux qui vont pouvoir changer les choses. Et la jeunesse, c'est notre futur, quoi. On parle beaucoup, oui, il faut protéger la planète, hein, oui, il faut arrêter de puiser les ressources naturelles. Hein, mais en fait, euh, je pense qu'on se trompe. Hein, euh, parce que euh, le plus important, c'est vraiment l'espèce humaine. Quoi. Il faut aller vers la rencontre de l'espèce humaine et euh, faire passer le message en leur disant, voilà ce qui se passe sur notre planète, ok. Mais euh, il faut... Euh, euh, donner un sens euh, de, de protection, euh, de dépollution et essayer de changer ses mentalités et après la planète, elle va nous dire merci, après elle va pouvoir euh, souffler un peu. C'est vrai que la population, euh, euh, s'il reste les bras croisés, euh, c'est pas les pouvoirs publics qui vont venir nous chercher quoi, c'est plus l'inverse, oui. c'est clair. Et si on veut faire avancer les choses, il faut qu'on réagisse comme ça, il faut euh, solliciter euh, les pouvoirs publics. Hein. We'll